Aujourd'hui, on découvre la capitale culturelle de la Suisse, la ville de Bâle. Une chose que j'aime bien de Bâle, c'est une ville d'architectes et d'architecture. Qui se visite vraiment bien à pied, surtout la vieille ville le long du Rhin. C'est le Rhin, il y a évidemment des ponts, mais ici, à Bâle, il y a aussi une façon un peu originale. En utilisant seulement le courant de la rivière comme source d'énergie, ce ferry vous transporte d'une rive à l'autre. Un de mes cafés préférés dans toute la Suisse, c'est ici à Bâle, le Café Frouling Et, petit détail, souvent le latte ici, on appelle ça le Café Chalet. Une bonne adresse pour manger, le Clara sur Clara Street, où la bouffe de rue est à l'honneur. adresse pour dormir à Bâle c'est l'hôtel Martoff qui vient tout juste d'ouvrir hyper bien situé et j'adore ces hôtels c'est un vrai boutique hôtel design hôtel qui a pris un ancien édifice qui l'a tout rénové et qui l'a mis au bout du jour c'est magnifique Bâle est évidemment reconnu pour l'événement Art Basel mais c'est également une ville où on met l'art urbain en évidence. façon de terminer sa journée dans le quartier bohémien de Klein-Huneggen, le restaurant Sandoace aux allures de Beach Club, vraiment très bon.